Euh, L'échantillonnage, ben, ce n'est pas un petit problème, en fait, c'est un problème euh, dont, dont certains savent qu'il existe, d'autres non. Et, bah, je pense qu'un des objets aujourd'hui, c'est de euh, montrer euh, qu'il existe et puis aussi euh, essayer de s'en affranchir. C'est notre proposition. Euh... Donc, euh, le plan, il bah, y a un peu de français, un peu d'anglais, parce que j'ai fait une composition un euh, peu rapide, je peux peu m'en C'est le problème du changement du support vers les différentes formes qu'il a. Après, j'ai deux applications, une sur les températures pour introduire un peu le problème, euh, présenter l'effet du support sur euh, l'agrégation des données de température et ce qu'on peut en sortir. Et ensuite, j'ai des travaux plus récents sur les, les prix immobiliers, où là, on a appliqué une méthode qui est de nature à rechercher une sorte d'échelle pertinente. Enfin, c'est ce qu'on prétend, entre guillemets. Donc, euh, l'effet du support, euh, il y a plusieurs aspects. Il y a ce, en géographie ce qu'on appelle le modifiable à du de en économie, ça s'appelle le paradoxe de Simpson, c'est utilisé par exemple, enfin c'est révélé par exemple euh, dans le cadre de mise en, en vente de médicaments à cause de problèmes d'échantillonnage. Euh, voilà. Et puis il y a ensuite en sociologie, ça a été découvert par Robinson, quand il a travaillé sur l'électrisme aux États-Unis, cette fois-ci avec un effet de downscaling, on change d'échelle de plus en plus précise on passe de, de, de, de grands euh, regroupements d'État à des États et plus fins. Et puis sinon, en écologie en général, en, en environnement, ça s'appelle Ecology Paul enfin, Vous connaissez, j'imagine, ce, cette question. Je vais l'illustrer par un premier petit échantillon. Là, je, fais un, je, je vais sur le terrain et puis je, je fais un, un seul échantillon de 2000 individus et puis j'ai le papillon euh, Apollon, donc je suis sur le, le Ventoux et puis j'ai l'Aigle Bonali. Et je regarde ceux qui sont malades après des pesticides et ceux qui sont pas malades. J'obtiens euh, euh, en tout 2000 individus, répartis en 1000 Apollon 1000 Aigle de Bonali. Et puis voilà comment ils se répartissent. Donc si je calcule la, la probabilité pour le papillon d'être euh, malade, euh, c'est 20%. Euh, par contre pour l'aigle, c'est seulement 5%. Donc, si j'évalue un, un risque relatif entre ces deux espèces, je fais 20% divisé par 5%, et, et c'est un facteur 4. C'est-à-dire qu'en fait, le papillon a 4 fois plus de risque d'être malade en tenant compte de cet échantillon. Maintenant, il se trouve qu'en réalité, je n'ai pas pu faire cet échantillon, je n'avais pas de sous. et puis j'ai fait deux échantillons. Et donc, ici, vous retrouvez à gauche le premier échantillon de tout à l'heure. Et puis, en fait, en fait j'ai fait deux échantillons. Un premier groupe où j'ai fait 501 individus, et la deuxième, 1499. Vous remarquerez que l'ensemble des, des sommes des lignes et l'ensemble des sommes des colonnes euh, sont strictement équivalents. Par exemple, 417 plus 583, ça fait exactement 1000. 232 plus, euh, pardon, oui, 232 plus 18, ça fait exactement 250, etc. etc. Je prends ce groupe-là et je fais mon, le même calcul de risque relatif. Et j'obtiens 1 numériquement. Je prends mon deuxième échantillon qui est le complément du premier échantillon je refais mon calcul, j'obtiens j'agrège mes deux informations et je dis que les deux espèces ont exactement le même risque euh, lié au pesticide ce qui est quand même un facteur 4 fois euh, voilà. le seul problème d'agrégation et c'est un problème qui fait que comme on, on est dépendant en géographie de, des découpages administratifs euh, et quand on agrège l'information au niveau administratif on ne voit pas ce problème, il est sous-jacent à tout type d'échantillonnage, si on le généralise, on voit que euh, vous voyez, vous si on prend par exemple deux, deux, dans, dans un graphique, on prend par exemple l'agriculture biologique et puis ici l'agriculture plus productive, eh ben on peut dire que globalement, euh, si on avait une augmentation de, de rendement euh, qui serait liée à une, une augmentation de notre facteur, parce qu'on a agrégé ces deux, ces deux groupes et en fait, euh, quand on les sépare, on aura une information qui est différente. Et tout dépend comment on se passe tout à l'heure. On pouvait dire que l'échantillon global, c'était lui qui avait raison. Euh, maintenant, là, c'est différent. Là, on peut se dire ah mais au contraire, je veux avoir une approche très distincte sur ces deux sous échantillons pour montrer que si ici si c'est l'agriculture biologique bas, ben, je vois que j'ai une baisse. Euh, ici aussi euh, pour une agriculture productiviste. Et l'agrégation des deux fait que j'ai une baisse globale. Donc vous voyez que ces deux, ça se retrouve aussi sur des des agrégations euh, en quelque sorte de statistiques de procédure. Et dans l'espace, comment ça se traduit ben, C'est la même chose. Quand j'ai cet ensemble de points, et en fait, selon comment je les regroupe, si je prends ce groupe rouge, ce groupe vert, mais qu'ensuite, une autre fois, j'agrège ces trois individus ici au groupe rouge, et que euh, je fais la somme, par exemple, d'un nombre de plantes que j'aurais euh, repérées sur mon, mon ensemble de sous-échantillons. Et eh bien, je vais avoir des euh, statistiques qui seront différentes. Donc tout ça, ça existe dans la littérature euh, sous différentes formes. Euh, ça, va, ça part quasiment de la médecine et de la philosophie euh, jusqu'à la sociologie, donc Robinson dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a quelqu'un qui a fait quelque chose euh, assez récent, euh, King, en 2004 et en, euh, même avant, je crois, il a dans son bouquin, euh, où il prétendait avoir ré résolu ce problème. et finalement, il a été cassé par tous les autres, donc... Euh, <rire> Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de solution toujours à ce problème. Euh, ici, on a en géographie, on a Open Show qui a vraiment... Euh, lui, il est parti du spatial comme la dernière diapo que je vous ai présenté. Euh, ça, c'était une approche plus sociale. Et puis, il y a le paradoxe de Simpson, qui est l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure de, de, euh, du papillon euh, et de l'aigle de Bonali, à part que quand c'est sur des médicaments, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir. <rire> donc euh, voilà, après, on a donc fait un, un petit papier un certain de l'aigle. J'ai laissé ça de côté pendant un moment. Puis là, des collègues m'ont redemandé de travailler dessus et je vous montre des résultats assez récents qu'on a fait en 2022 là, sur, premièrement, des données euh, environnementales. Alors, la, la question ici, c'était de... Ce n'est pas de, de mettre en cause, attention, parce qu'une fois, j'étais attaqué dans une conf en me disant, ouais, vous êtes en train de remettre en, en question les modèles de projection euh, euh, climatique. Non, ce n'est pas ça. Non, mais c'est plutôt essayer de voir comment on peut changer d'échelle euh, pour euh, donner une information euh, au niveau du climat. Donc, euh, je, je le dis auprès là, parce que je n'ai pas envie que vous disiez que je remets en question ça. Euh, je ne suis pas du tout euh, un petit sceptique. Donc, ce qu'on a fait, bah, on a pris euh, pareil, de la même manière, mais cette fois-ci, on a pris les, les découpages euh, en fait, territoriaux. Hein. Donc, départements, arrondissement, canton, commune, et puis le, les EPCI, donc, qui sont les communautés de communes. Et les communes entre autres. Et puis euh, on avait deux types de données, on avait euh, ici, les, en bleu c'est le modèle Aladin avec la grille 8x8 euh, et puis on a, euh, on a le, les données euh, des stations Météo France. Et donc ce qu'on a fait, on a, on a agrégé, on a pris en compte euh, ces, ces découpages-là et on a fait, euh, on a appliqué les indicateurs statistiques sur chacun des agrégats et ensuite on les a réagrégés. Et donc par exemple ici, euh, on a pris euh, ces cinq points, euh, on a pris ces deux points, un seul ici, pardon, de, dans ce département, euh, pardon, ce canton, et puis on a eu cinq points dans le département, etc. Et quand on n'en avait pas, on, on les enlevait. Et sinon, pour la, la grille euh, de Aladdin, on en avait davantage, donc euh, c'était un peu différent. Donc voilà ce que ça donne, bah, là on a fait un petit sujet standard, parce qu'on est quand même géométicien dans l'âme, donc voilà. Et les résultats, bah, ils sont là. Euh, j'ai fait pas mal de papiers euh, sur, euh, par exemple, les indicateurs de biodiversité de Shannon, euh, sur des, des problèmes d'agrégation en traitement d'images, euh, euh, les méthodes de euh, segmentation. Qui, il y avait des gens qui prétendaient que ça é, é, é, enfin, évacuait le MOP et j'ai démontré que ce n'était pas vrai. Donc je me suis fait des copains, mais tant pis. Et, euh, et là, on voit, que, là, c'est la valeur globale, par exemple, de la moyenne des températures agrégées sur l'ensemble des stations euh, euh, avec la température donc, qui a été mesurée. Euh, et ensuite, au fur et à mesure où on, on change d'échelle, ben on va avoir des, des fluctuations selon si on applique la moyenne, la médiane ou bien différentes, euh, différentes euh, indicateurs. Comme par ici, c'est des variances. Donc là, c'est la celle qui est unbiased, donc c'est 1 sur n-1, ici c'est 1 sur n et puis ensuite on a appliqué la médiation absolue, la lemad c'est en fait la, la médiane des, des écarts absolus et ben, on voit que selon les échelles on a quand même des, des différences de température moyenne qui ne sont, qui sont pas négligeables suivant l'indicateur qu'on qu considère, donc ça voilà c'est un peu une mise en, en bouche de, des résultats à, à venir, mais là l'idée c'est que vous voyez, ici on a euh, sur le global, on a beaucoup de petits agrégats, parce qu'on a pris l'ensemble de nos individus, et au fur et à mesure où on agrège sur la droite, eh bien, on a... Euh, euh, pardon, j'ai des bêtises. On a... Euh, ouais, euh, enfin, bref, il y a plus de communes, vous avez compris. Ça dépend ce que l'agrégat. L'agrégat, c'est pas l'agrégat d'individus, c'est la, la, le paquet qui contient les individus. Voilà. Et en fait, ici, on a fait la même chose, et on observe à nouveau des variations qui sont différentes. Ça veut dire aussi que Selon le, la distribution spatiale de notre échantillon, bah, il y a un impact qui n'est quand même pas négligeable sur euh, ce qu'on observe sur les, les variations des températures euh, moyennes. Et, et on constate ici notamment qu'il y a des, des écarts. Alors cette fois-ci, attention, ce n'est pas exactement la même les mêmes valeurs. J'ai pris comme exemple les, les, minimales, les températures minimales annuelles. Mais on retrouve à nouveau des, des fluctuations qui ne sont, euh, sont pas négligeables. Donc ça, c'est en quelque sorte une mise en évidence sur euh, des données qu'on pourrait manipuler en géographie ou en, ou en agronomie ou autre, euh, qui sont sujettes à cet effet du support. Et là, je vais vous, vous présenter maintenant un, un truc qui devrait sortir dans euh, un, euh, un cas sur les incertitudes chez euh, ISTE, et qui, euh, voilà, qui devrait sortir normalement cette année. On a fait un chapitre d'ouvrage sur les, les simulations donc de mutations immobilières donc, euh, ça rejoint un peu les questions foncières de tout à l'heure, mais ça, bon, ce n'est pas lié forcément à, à la thèse de Michel, mais ça, du coup, ça va illustrer un peu le, le fait qu'on peut travailler aussi au niveau du foncier pour voir des effets d'échelle. De, euh, on avait donc 50, 520 000 parcelles dont euh, les trois quarts étaient euh, des ventes de maisons et le reste étaient des appartements. Et on avait cette fois-ci 10 découpages, donc un peu plus que tout à l'heure. Et donc là, on a pratiqué, on verra tout à l'heure, un échantillonnage aléatoire. Et on regarde quel est l'impact du support. Et là, on a ces 500 000, euh, pardon, ces 520 000 parcelles avec des mutations, donc des transactions immobilières avec des prix des, des ventes sont étalées entre 2014 et 2020. Alors, comment on procède Par exemple, pour calculer la valeur globale, bah, on récupère euh, les informations. Là, vous avez donc 9 parcelles et parmi ces parcelles, il y a seulement... Euh, quelques-unes qui ont buté en l'occurrence 5 et vous avez les prix des, des ventes qui ont été effectués euh, sur cette partie. Donc par exemple, on obtient une moyenne globale de, de 2110 euros. Et on a trois agrégats, mais là on n'en tient pas compte pour l'instant. Alors ce qu'on fait ensuite, bah, on va prendre nos données et puis on va les, en faire euh, une moyenne par exemple par agrégat et ensuite on peut faire la moyenne des moyennes. Donc qui est ici, la moyenne des moyennes que j'appelle M, ça donne plus de 2110, je ne sais pas comment je tout à l'heure, ça donne 1783 euros. Et la moyenne des prix de l'agrégat ici, de l'agrégat 3 est de, de 2100 euros, etc. Donc vous voyez qu'il y a un impact direct quand on réagrège ça. Or il se trouve qu'actuellement, pourquoi on m'a demandé de travailler là-dessus les collègues qui travaillent sur le chantier C'est parce que quand vous cherchez le prix d'une maison, vous allez sur une base de données qui s'appelle DVF, et puis ils font des agrégations de prix en fait. Par découpage et en fait vous êtes vous-même influencé par ces valeurs en vous disant ah, c'est cher c'est pas cher et donc selon comment on découpe et comment on agrète on peut avoir des informations très différentes donc euh, ils m'ont demandé de regarder un peu ça bon, maintenant si on regarde euh, cher. <rire> si on regarde les, comment ça se distribue euh, les valeurs euh, là par exemple on a fait moyenne et médiane de, des prix tels qu'ils ont été présentés juste avant et on l'a euh, donc c'est pour les, les prix observés ce n'est pas encore simulé, on l'a euh, en global, on, l on prend toutes les parcelles, sachant qu'une parcelle sur les 6 ans a pu euh, avoir plusieurs ventes, plusieurs mutations. Donc il y a des petites variations entre le global et les parcelles. Ensuite on a la section, ensuite on a le carodine, c'est d'un kilomètre, l'iris, la commune, le canton, le PCI euh, auquel appartient la commune, le bassin de vie, l'arrondissement et le département. Et on voit que bon, bah, ça a l'air assez stable, mais quand même il y a des variations euh, de prix, l'air de rien finalement qui vont entre 1700 et quand même 3200 euros selon comment on agrège. Quoi. Donc c'est quand même un rapport, c'est quand même un bon tiers d'erreurs possible selon comment on agrège. Après si on regarde et puis observer des, des, des maisons, euh, euh, alors, pardon c'était des appartements, voilà. Des points de J'ai sauté, un sauté. Un peu, Ouais c'est ça, ça, ça dépend de de place effectivement. Bon. On voit quelque chose d'assez similaire, alors on peut se dire, tiens, c'est marrant, a, il y a peut-être un effet des échelles très fort, peut-être plus fort que ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que le prix est peut-être moins influent, sur, vu que ce qu'on voit à travers les échelles, c'est vraiment le support, tu... c'est un peu inquiétant. Et après on regarde la dispersion des prix, donc là on a les fameux écart types dont j'ai parlé tout à l'heure, le premier étant, je ne sais plus si c'est biaisé, biaisé, enfin il se à peu près, donc, et le BAD qui n'est pas loin derrière. Et là on voit qu'au fur et à mesure où on, on agrège, on, enfin on a des, des, des zones de plus en plus grandes jusqu'à la région, puisqu'on nous a demandé de faire ça en région PK, eh ben, on a une augmentation de la variabilité euh, du prix, comme si le fait d'agréger, de, de, d'avoir de, des zones plus grandes euh, introduisait une plus grande variabilité euh, interdépartement, euh, inter si ce qui fait qu'à la fin on obtient une variabilité plus grande. même si euh, la variance, normalement, doit être écrasée, puisque quand on augmente le nombre de relevés à l'intérieur d'une zone, normalement, la variance s'écrase, puisqu'il y a de moins en moins d'individus différents euh, des autres qui rentrent dans l'échantillon. Le, le, le, et en fait, par contre, il y a un effet, c'est comme la variance inter, variance inter et la variance intra, il y a un effet de, de balance qui fait que là, euh, bah, pour les départements ou les arrondissements, on voit une plus grande variabilité, parce qu'il y a plus d'écart entre le petit échantillon constitué par les départements. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est... Et... Bon. Euh, et là, c'est pour les maisons. Les préobservés pour les maisons, on retrouve quelque chose qui n'est pas loin de ce qu'il y avait avant, un parc bon, ce n'est pas exactement la, la même forme. Euh, là, ça plonge à, à zéro sur les parcelles, parce qu'en fait, euh, pour les maisons, euh, c'est rare de voir une parcelle qui a été mutée plusieurs fois sur la période. Et alors, du coup, on s'est dit, bah, il faut arriver à extraire... Euh, la partie réelle du changement de la variabilité du prix ou de l'évolution du prix de la partie support. Il faut qu'on se débarrasse de cet effet du support dont on voit qu'il est omniprésent. Alors ce qu'on a fait, ben, on a fait comme les méthodes euh, d'autocorrelation de, de, de, spatiale, vous savez où il y a les référents euh, aléatoires, ben, on a cassé l'autocorrelation la, spatiale et on l'a cassé en faisant euh, 10 000 euh, aléas euh, et en répartissant au hasard les prix de nos parcelles et en ne conservant que l'effet du support. Donc, euh, par exemple, ici, on a un premier cas de figure, on a fait donc une permutation de Monte Carlo, hein, rien d'extraordinaire, c'est des méthodes standards de rééchantillonnage. et là, on voit qu'on a redistribué nos cinq prix dans des agrégats différents, mais au même endroit. Et donc, on a une première permutation, où on voit que la moyenne est moyenne, est égale à 2238 euros, alors qu'elle est à euh, 2105. Une autre permutation, vous voyez, c'est pas exactement la même chose, c'est les mêmes valeurs, mais réparties différemment, je vous la parle. Voilà, une autre permutation où on voit qu'on a 1977, et ensuite toutes ces valeurs de permutation on les a agrégées, puisqu'on a fait ça mille fois, et on a regardé ce que ça donnait. Et donc voilà les résultats, pour les, les résultats aléatoires. On a validé le fait que euh, pour les valeurs centrales, euh, par exemple pour la moyenne, bah, ça se stabilise, parce que ça veut dire que notre, notre réchantillonnage euh, écrase tout et ça fonctionne. La médiane est un petit peu moins solide, ben, c'est normal, c'est une statistique d'ordre, mais bon. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est quand on fait sur les, sur les appartements, euh, sur la, la dispersion, pardon, qui je pensais qu'on appuie à gauche, on revient en arrière, mais non, plus. deux. Quand on regarde sur la dispersion, ben là, c'est intéressant. On voit qu'on a une dispersion qui augmente à partir d'un certain sol qui sont les cantons. On a une dispersion qui augmente euh, et qui, en fait, montre que... Il y a une, une espèce d'augmentation de, de, de la variabilité du prix à partir d'une certaine échelle qui serait comptée. Mais le problème dans ce qu'on observe ici, c'est qu'on n'arrive pas à éliminer l'effet du support, puisque ici, je vous ai montré des résultats euh, sur euh, la dispersion d'être l'observée euh, non aléatoire. Et il se trouve que bizarrement, on retrouve quand même, au moins pour la, la partie euh, dispersion, on retrouve une grande, une grande variabilité selon les échelles, en fait, de cette dispersion euh, des valeurs de prix. Et donc, il nous faut extraire maintenant l'effet du support. Donc là, j'ai fait une métrique assez simple. Euh, bon, là, c'est à peu près le résultat tout à l'heure, mais sur les maisons. Excuse-moi, ouais. euh, c'est la moyenne des moyennes que tu fais pour la moyenne et c'est la moyenne des standards deviation. Alors, pour la, pour la, la médiane, c'est la, la médiane des... des c'est la médiane des médianes. On regarde toujours la même norme mathématique pour être... Il y a des gens qui bossent sur la médiane des moyennes. Mais bon, mais bon nous on a fait médiane des médianes, moyenne des moyennes, et moyenne des écart types, puisque c'est la normale 2. Voilà. on a resté là-dessus. Et puis j'avais une mateuse hein, qui a bossé là-dessus, donc elle m'a... Mm -hmm. Je des bêtises, j'ai tiré les oreilles. Donc, parce que moi j'ai tout tenté, hein, j'ai fait moyenne des médianes, médiane moyenne des moyennes... Pas mal, mais... ben, elle, a, elle, a, elle a filtré, puis elle a laissé ça. Ouais. Ouais. Mais bon, des fois, il faut, il faut explorer, on ne sait jamais ah, C'est ce que tu disais tout à l'heure. La recherche, c'est ça, je pense. Euh, voilà voilà mon, ma proposition en fait. C'est cette diapositive, et je voudrais la partager avec vous. C'est un truc que j'ai fait en 2012 que j'avais testé, que je n'ai jamais réussi à trop euh, généraliser, et là je commence à, à le faire sur plein de données pour essayer de que ça devienne peut-être une, une méthode, j'espère, qui pourrait être utilisée par d'autres collègues. Et j'espère démarrer un petit bouquin justement chez euh, ISTE, pardon, euh, sur ce thème. L'idée c'est que voilà, avec les permutations, on, on garde, comme on garde les mêmes valeurs et qu'elles sont localisées au même endroit, enfin au même endroit, sur le même semi de points, mais, mais c'est pas les mêmes valeurs. Donc on casse l'autocorrélation spatiale, puisque que c'est la relation de la valeur euh, dans, dans, son, dans sa proximité. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'aléatoire. Donc, l'aléatoire, normalement, il n'est pas débarrassé de l'effet du support, il est débarrassé de l'autocorrélation spatiale. Ensuite, quand on fait la mesure réelle observée, on a l'autocorrélation spatiale, mais on a aussi l'effet du support. Donc, je fais l'hypothèse que la soustraction des deux m'enlève l'effet du support, puisque l'effet du support est déjà dans... Euh, il, est, il est aussi dans la permutation. et Il est déjà dans la partie euh, géographique. Puisque je n'ai rien changé au support lui-même. Je garde le même support, je garde même la même série de valeurs statistiques, je ne fais que les et partir et je garde même la même structure spatiale. Donc, euh, mon indicateur observé, c'est à la fois, il y a une part de l'indicateur qui est portée par la géographie, et une part qui est portée par le support. Ce que le support, c'est la partition spatiale qui permet l'agrégation. Et donc, ben, à l'inverse, si je sortir le l'indicateur géographique, je fais la soustraction, et après ce que je fais, il me faut quand même un rapporté un peu normalisé, je divise par l'aléa, l'aléa étant le cas de figure le plus euh, théorique, euh, donc euh, je sais que ça se fait par exemple en, en écologie, euh, sur la biodiversité, on utilise, euh, il y a un indicateur comme ça, euh, tu le connais peut-être Marcus, c'est euh, euh, c'est SF quelque chose, pourquoi enfin un truc de, où en fait on fait... Euh, on a euh, l'observation moins la théorie divisée par la théorie et ça nous ramène à, à normaliser l'indicateur. Je le mets en pourcentage. Et du coup, ce que je prétends, entre guillemets, c'est que euh, ce, cet, euh, cet écart relatif, il donne une idée de... Je fais l'hypothèse que j'ai viré l'effet du support et qu'il me reste que la vraie valeur, en fait, euh, que je devrais observer euh, dans mon échantillon. Et du coup, euh, je me dis, bah, là où je minimise euh, cette valeur, ça veut dire qu'il y a le moins d'effet du support, puisqu'il y a un rapprochement entre la valeur observée et la valeur aléatoire. Et du coup, par exemple, euh, la commune, pour le foncier, semblerait l'endroit où il y a le, le moins d'effet du support. Et du coup, euh, c'est là où ce serait potentiellement le plus fiable pour mesurer des indicateurs fonciers. Et là, je suis en train d'essayer de généraliser ça à plein de données, dont les données environnementales dont j'ai parlé tout à l'heure, pour essayer de voir s'il y a des différences, ou si par exemple en France, eh ben, on est systématiquement impacté par, euh, par l'effet de la commune. Et si vous, vous regardez ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la médiane, c'est plus net que pour la moyenne, mais on a aussi l'effet de l'EPCI. Or l'EPCI du point de vue euh, socio-spatial, c'est quand même quelque chose de fort, c'est une, une agrégation de communes, c'est des gens qui ont fait l'effort de se retrouver ensemble, donc il y a peut-être un sens... Euh, euh, C'est peut-être quelque chose d'assez homogène du point de vue euh, de la pratique de l'achat du foncier, des prix, des classes sociales, etc. Du coup, euh, voilà, ça, ça a relativement satisfait les collègues qui bossent sur le foncier. Moi, je connais rien en foncier, mais bon, j'ai appris des choses intéressantes. Et ce n'est pas idiot de dire que le canton, par contre, qui est plus un découpage administratif dur, euh, soit moins pertinent pour mesurer un, un indicateur tel que la variabilité du prix foncier. Du prix, euh, des, enfin, du, prix du, foncier, du, prix, du prix des transactions immobilières. Voilà. Et, et là, c'est la dispersion, ben, on voit la même chose, hein. et on voit que là, par contre, c'est plus délicat. Euh, si on raisonne en termes de, de dispersion, c'est-à-dire de, de quelle est la marge de l'œuvre qu'on se donne pour estimer un prix, eh ben, cette fois-ci, ah ben c'est encore la commune qui gagne plus ou moins, à part que là, il ne faut pas prendre la, les parcelles parce qu'il y a un biais lié et qu'on euh, n'a pas vraiment de découpage. Hein. Donc c'est à nouveau la commune qui l'emporte. Donc euh, voilà, on a conclu le papier en disant qu'à priori, il semblerait que dans les deux cas, ça pourrait être la commune qui, euh, qui soit euh, centrale pour le coup euh, là-dedans. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on trouve la même chose pour les maisons. Alors normalement, il y a quand c'est très différent d'acheter une maison ou d'acheter des appartements qui sont souvent regroupés. C'est des lots des fois. C'est pour ça qu'on voit des grosses euh, des spots en fait, euh, d'achat. Et à chaque fois, c'est la commune qui ressort ici pour ce, pour ce cas-là. Donc voilà, ben, ma, ma conclusion c'est qu'il y a un effet insidieux mais omniprésent du découpage et, on, et souvent on a tendance à l'ignorer, on le premier. Hein. Euh, on, on mesure des choses et en fait, on... évidemment si on a tout notre échantillon global euh, avant euh, l'histoire du, du papillon et, et, et du, de l'aigle, euh, là on, on fait confiance à notre échantillon, mais si on commence à, pour des raisons x, y à faire des agrégats d'échantillons, là il faut faire vraiment attention dans le temps ou dans l'espace, ou je ne sais pas, euh, dans une méthodologie. Euh, et donc, ce que je proposais, bah, c'est d'éliminer la répartition aléatoire et de conserver que la part géographique de l'indicateur. Euh, peut a montrer que tous les indicateurs sont sensibles à ça. Corrélation, c'est la catastrophe. Hein. J'ai fait ça sur la biodiversité, vous verriez, c'est une droite comme ça. C'est affreux. Hein. On a l'impression que l'effet du support euh, compte pour 80% dans la valeur mesurée. Donc, euh, des fois moins, mais là, c'était un peu moins. Et, euh, et voilà, à la fin, on, on, on pense peut-être à faire une, un, un découpage pertinent en fonction de ça. Voilà, c'était ma proposition. Merci de généraliser.